Hey, salut tout le monde On se retrouve pour une petite vidéo sur la méta de Battlefront donc euh, je vais vous présenter aujourd'hui la map Drop Zone, enfin le premier truc qu'on peut faire quoi, en gros dans, le, dans cette bêta enfin qu'on a pu faire parce qu'elle est terminée. Euh, donc voilà, en fait, ce, je vais essayer de vous présenter un peu ce que j'ai apprécié ce que j'ai moins apprécié. Donc déjà, le, cette map là, enfin je vais me consacrer sur ça là parce que bon, c'est la vidéo d'aujourd'hui, euh, je trouve que c'est est une map qui bon, a... Okay, Enfin, c'est intéressant en soi, puisqu'il bon, y a quand même un peu de relief, il y a de quoi se planquer, bon, les trous sont pénibles parce qu'en fait on, on prend des gars dedans. Et après il bon, y a quelques bugs de déplacement dans le décor, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal. On peut bouger assez librement, c'est pas mal foutu. On peut rejoindre des parties avec ses copains, ce qui est pas mal. Après l'histoire de partenaires, je trouve que c'est un peu limité, quoi. le fait d'avoir juste un partenaire et pas plus. Quand on joue à 3 ou 4, comme ça peut nous arriver, bon, c'est un peu compliqué quoi, hein. euh, enfin, on en joue qu'à 3 je crois hein, au maximum. Euh, de mon côté voilà bon c'est toujours ça de prix euh, la gestion de la vie euh, est pas mal parce que je trouve qu'on prenait des gars relativement vite mais c'est pas non plus trop abusé euh, à part bon on enfin, les one shot au sniper mais bon ça, ça paraît plutôt logique euh, mais après on se régène au euh, bout d'un délai raisonnable et un enfin, très vite donc c'est pas mal quoi on peut partir pour le combat assez rapidement Ensuite euh, par rapport euh, aux armes justement bon, pour éviter le spam des greux le fait qu'elles se recharge c'est vraiment pas mal. Euh, le sniper abusé qui one shot quand on prend la tête, euh, qui fait des gros dégâts quand on prend pas la tête, pareil il se recharge. Je trouve qu'ils ont fait des choix quand même qui sont pas trop mauvais, euh, honnêtement. Après bon, j'ai pas tout saisi partout encore, les histoires de, de cartes, ça j'ai à peu près pigé, euh, bon voilà. Mais bon, il y a pas mal de choses moi, que je ne connaissais pas parce que je n'ai jamais joué à Star Wars Battlefront avant. Euh, je sais pas si c'était comme ça avant, mais en tout cas, moi je trouve que c'est des... par rapport à ce qui se fait comme FPS, c'est pas mal, leur leurs systèmes sont assez intéressants. Euh, ensuite, que puis-je dire de plus Ah par contre, au niveau des armes, je, je trouve qu'il y a certaines disparités. Hein. Euh, ils, ont, ils ont essayé de varier un petit peu. Alors, effectivement, la, la batteuse euh, peut tirer euh, plus, de, plus de laser avant de surchauffer. Elle est quand même assez rapidement, euh, c'est pas abusé parce que de loin bon ça sort pas grand chose. Donc c'est plutôt équilibré de ce côté là. Par contre le flingue effectivement c'est. Alors moi je parle d'avant la mise à jour, euh, parce qu'ils ont fait une mise à jour, j'ai pas fait la mise à jour parce que j'ai pas rejoué au jeu avant que la vitesse termine. Mais en tout cas le petit fling qui est ultra stable avec gaz de tir qui peut être relativement élevé, qui fait des bons dégâts, euh, celui-là je pense qu'il y a moyen qu'il sonne un flingue. Pour être nerfé, ça, ça gênerait pas grand monde parce que c'est vrai que bon, on a pris quand même de sacré Et à la fin, c'est vrai que si on veut faire du kill, il faut jouer avec cette arme là parce que c'est celle qui permet de gagner des duels en 1v1. Après, euh, ouais, je trouve que c'est quand même un jeu assez dynamique. On n'est pas obligé d'avoir le jetpack pour, pour, pour, pour se déplacer. Euh, bon, ça, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cartes ça limite un, aussi un peu les combinaisons. quoi. Il faut faire des choix. Euh, le truc qui était un peu abusé par contre, c'était les boucliers là, le, le bouclier personnel. Le mec, quand il veut aller euh, faire enfin, euh, un. Un pod là c'était c'est abusé quoi le mec s'est fait les hop personne peut lui tirer dessus il va récupérer le pod et après bon il peut se faire tuer ou quoi il a récupéré le pod donc ça j'avoue que bon il y avait ça qui était un peu pénible après bon ça qu'il peut pas tirer à travers son truc bon d'accord mais bon que le corps à corps qui marche mais ouais bon après bon c'est bon, dans côté quand il prend ça il prend pas autre chose donc bon, c'est vrai que c'est ça peut justifier mais voilà bon, après bon c'est vrai que le, le principal problème euh, sur cette map là, qu'il ben c'est qu'elle a pas. Elle est bien, pas trop mal foutue. Les... Après bon si j'avoue que les chutes de pods sont faire enfin, un peu aléatoire et des fois ça tombe quand même euh, euh, juste à côté de l'équipe qui vient de capturer le pod précédent. Donc c'est pas forcément. Je sais pas comment trop comment c'est géré si c'est vraiment aléatoire ou ouais des petits scripts ou quoi. Mais bon j'avoue que y a des fois c'était pas très pas équilibré dans ce sens là. Bon après bon ça a obligé à jouer l'objectif pour gagner les parties. Et comme tout le monde se déplace tout le temps, voilà, il ne peut pas y avoir un camper dans un coin qui fait toute la, toute la game d'un enfin, côté, euh, il ne fera pas de kills. Donc pour ça j'avoue que c'était euh, vraiment une map plaisante. Euh, euh, voilà, il y a pas, tout, les deux corps ont, à peu près les, enfin, ont les mêmes armes de mémoire, les mêmes atouts, donc voilà. Pour commencer en plus, ça permet de faire la main, euh, découvrir un peu les, les combats. Voilà, voilà, je vous ai présenté une game euh, faite avec Vivi que je remercie énormément, parce qu'elle a accepté de me rejoindre un peu pour ça. C'est Roy qui m'a tanné <rire> que j'ai téléchargé la bêta, et que téléchargé télécharger des amis pour la voir avant la fin. Quoi. Mais donc voilà, je joue un peu avec Roy, je jouais un peu avec Vivi, on a joué un peu tous les trois, après c'est vrai que bon, Roy n'était pas trop trop dispo non plus. Donc là, les gameplays que je vais présenter sont, je pense, essentiellement avec Vivi, de ce que j'ai pu capturer. Donc voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Après, moi c'est vrai que sur cette cette partie là bon là c'était vraiment abusé on était au dessus parce qu'on jouait vraiment l'objectif à fond et que notre équipe suivait alors qu'en face bon c'était un peu désorganisé le problème c'est que nous on était déjà niveau 5 en face on sait pas trop donc euh, après c'est vrai que le fait de pas avoir débloqué les trucs ça livre un petit peu les parties mais bon ça se rattrapait assez vite quand même parce qu'on débloquait euh, assez rapidement le niveau 5 donc, pas... voilà mais au euh, moins du je... scout mon côté j'espère que ça vous aura plu euh, voilà si vous avez des réactions par rapport à mon analyse n'hésitez pas parce que je peut-être des trucs euh, ou enfin peut-être sur euh, certaines choses n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires et puis euh, voilà moi je vous dis à bientôt profitez de la fin de la vidéo et portez vous bien ciao ciao Ouais c'est bon j'ai un copain, t'inquiète pas, je suis revenu ZD et qui me tire dessus t'sais. Ah ouais, bah des fois dans ça m'arrive, tu sais, dans, dans, dans le, la précipitation tu vois quelqu'un qui du... est tu. Est-ce qu'on peut vraiment se blesser entre alliés Non, non. Pas de C'est Trop calme. Ah oui, il y en a qui m'a tué. Et c'est fait tuer, bien joué les coups. Bah je crois que c'est un mec qui descend des un peu loin. Ouais. Mmh. Mais je crois que c'est moi qui l'ai eu, j'ai mis une balle de sniper. Ça l'a calmé. Il a rabalé 7 Je crois qu'il devait haïr leur équipe en face. On est 7 contre 8, Vivi. On est 7 contre 8, on mène 4-0. Il est tombé juste à côté. Il est tombé juste à côté le pod. Il m'est construit effectivement. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Ah J'ai bien lancé une roquette, ça n'a rien fait. Je suis mort Vivi Au dessus fais gaffe. ouais je suis en train d'essayer de faire ça mais... Merde, je me suis chez tir. C'est bon, j'ai eu le second. Il de dehors du monde encore. J'essaie de... de, de... OUCH Fais gaffe, ils arrivent en force. Celui qui voulait euh, récupérer le pot, il s'est pris une tête. Ouais, je suis mort. <coughs> je sais pas si j'ai réussi à l'empêcher de le reprendre. Euh. Non, vraiment. Ah, bon. Il tire de loin, notre avec son, euh, son talent là. Non mais j'ai un p'tit code, je j'ai pas réussi à me toucher, c'est incroyable. Y'a des vulnérables, j'ai pas réussi à me toucher. Fais gaffe, je sais pas, pas où ça vient là. En face. Ah ok, ils sont derrière moi. Ah oui, y'en a derrière nous. Ah tiens, on en cherche. Ouais, c'est pas la merde. Oh, je suis mort. On va avoir le pod. Je suis, ouais, je... ouais mais je suis, mort, je suis mort au moment de la victoire Je suis un des premiers, je suis cinquième 26 s'il te plaît.